Si ça venait à être indépendant, euh, c'est plus euh, que vont devenir la plupart des autres personnes, parce qu'on parle d'indépendance, c'est sûr, mais euh, que vont devenir euh, les Wallisiens, les Thaïsiens, les Javanais, les Viettes, euh, les Blancs